Euh, C'est Ismail, je suis étudiant en communication, en master. À l'université de Bordeaux. À l'université Bordeaux <rire> de Bordeaux-Montaigne. je il y a une question qu'il y fait un petit peu de discorde. Mm. Si on peut l'appeler comme ça, bien sûr. Moi, mm. je, je, je suis un homme sénégalais de la diaspora. Il y a des gens qui sont au Sénégal. Ils sont au Sénégal. Ils sont au Sénégal. la question que je vais analyser sous deux angles. Il y a d'abord un constat. Un constat pour moi. Les Sénégalais de la diaspora sont fini de développer. Ils qui Ils des qui permettent de se développer. Ils ont des Ils des choses qui sont Ils ont fait le Ils ont des qui Ils fait des choses Ils ont un qui ici, Ils ont Nous pour accéder aux forces. une comparaison. fait des comme nous, fait des comme nous, à nous avons fait comme nous, avons fait des choses nous, avons nous, fait des nous, avons fait des fait des nous avons nous, fait des nous, avons fait des nous, il y a un discours politique derrière. ça les classes politiques, qui sont nous savons la diaspora, a un autre côté, il une que côté. Pour une division, il un discours les C'est discours est C'est une communication voulue par une certaine classe politique. Et puis voilà, c'est de, mm -hmm. voilà, de bonnes guerres aussi. Ils ont Quoi que l'on puisse dire, c'est le les gens ne peuvent pas Le Premier conseil nous, nous ici aussi, nous que mmh. euh, nous avons fait, c'est que le développement de copie. nous, retrouvé, nous un processus. Mmh. Euh, nous devons mmh. nous devons processus, nous parlons, Nous devons faire mmh. Nous devons mmh. Nous devons Nous devons faire Nous devons faire un processus. Nous Nous devons faire processus. Euh, nous sommes a beaucoup gens qui Sénégal. Il y a beaucoup dans nous Sénégal. de le uh -huh. Mais si un discours, c'est parce que nous avons un amour pour leur pays. Donc, quand on tous les gens, Nous des Sénégal. Voilà, c'est le Sénégal, non le Sénégal. Uh -huh. Merci beaucoup Ismaïla. Merci je m'appelle Suleiman et euh, je suis étudiant sénégalais ici à l'université de Bordeaux Montaigne étudiant un master pour la dans de sciences cliniques. Il y a deux choses. L'une, par exemple, les Sénégalais qui sont au Sénégal, c'est des acteurs directs. Ils sont au Sénégal, ils savent qu'est-ce qui se passe au Sénégal et comment ça se passe au Sénégal. Ils ont la possibilité de côtoyer directement avec les élus politiques ou bien les candidats, voir comment le gouvernement fonctionne, qu'est-ce qu'il fait de bon, qu'est-ce qu'il ne fait pas de bon. Les Sénégalais de la diaspora, eux aussi, ils ont un avantage sur les Sénégalais qui sont présentement au Sénégal. C'est quoi cet avantage C'est le fait de partir, de voir comment ça fonctionne dans un autre pays, que ce soit en France ou bien aux états unis ou bien un autre pays de, voilà, qui, qui, qui sort de l'Afrique et tout. Donc du coup, eux, ils savent comment les autres gouvernent leur pays, quels moyens ils se donnent pour le faire et tout. Maintenant, pour revenir à l'amour maintenant de sa patrie, je pense que, à la fois, les Sénégalais qui sont au Sénégal aiment leur patrie, mais aussi c'est la même chose parce que les Sénégalais qui sont dans les autres pays, ils étaient avant au Sénégal avant de venir en Europe ou en France. Donc on ne peut pas dire que les Sénégalais de la diaspora aiment plus le Sénégal que les Sénégalais qui sont actuellement au Sénégal. Mais seulement les Sénégalais qui sont ici en France, ils ont eu la chance de s'ouvrir de voir comment ça fonctionne ici par rapport au Sénégal. Donc eux, ils peuvent comparer. Mais eux, ils font une comparaison qui est directe. C'est des choses qu'ils ont vécues. Alors que les Sénégalais qui sont au Sénégal actuellement, ils vivent ça à travers euh, la toile, les écrans, internet, la télévision. Donc c'est pas pareil. Une question actuellement, vu que c'est les élections actuellement au Sénégal, chacun normalement doit franchement choisir par exemple l'élu ou bien le candidat qui estime avoir euh, les compétences intellectuelles et tout pour pouvoir euh, développer le Sénégal. Et après, ça, ça se joue au niveau des urnes. On est tous Sénégalais, qu'on soit ici ou là-bas. Le but, c'est quoi C'est toujours de mettre les intérêts du pays, avant de mettre les intérêts individuels. Donc c'est le collectif, c'est le général, c'est la majorité qui doit l'emporter sur, sur le reste. Merci beaucoup. Je m'appelle Auguste Bidard, je suis étudiant en droit, plan m'appelle en sciences politiques à l'université de Bordeaux, Je suis quelque chose de sur qui tente de une relativité tout de suite parce que bon mon énergie mineure que vie mineure que petit bruit à beaucoup les gens limites nous sommes euh, filles, nous sommes mais nous sommes en train de Nous sommes qui de se faire. Nous de se faire. Nous sommes des gens de se faire. de se faire. Nous il y a des gens Sénégal. Il Sénégal. privés de de Parce qu'ils contribuent économiquement à l'avancement. de aussi côté ont... donc, donc du côté politique du côté économique du côté social donc mon avis aussi non il faut mais bon donc quelque chose donc, à mon avis c'est un peu compliqué parce que difficile à répondre franchement les bonnes je yes, suis so, uh, de Je mm -hmm. Sénégal. Combien de Sénégal. Il y a une diversité culturelle, au Sénégal. Je suis arrivé Sénégal. au Je Sénégal les questions de politique là, donc c'est juste un temps après ça va passer et puis nous sommes vous les hommes politiques bon, les quoi, ah. non, les limites, donc juste pour des questions de politique il n'a qu'à vous dire les dingo donc nous n'y a pas de problème, de défendre après. Donc du coup, ce n'est pas, pas, pas la peine. Merci beaucoup Auguste. Ah, de rien. <rire> question c'est par rapport au contexte de l'élection. On voit que l'élection est très mm -hmm. différente euh, par rapport la diaspora et au Sénégal. C'est ah. totalement différent en fait. On voit beaucoup de diaspora. Mm -hmm. euh, apparemment, il y a un candidat qui fait, fait, un mm -hmm. euh, a pris mm -hmm. tout le monde. Sénégal au Sénégal, c'est pratiquement dans pratiquement beaucoup de régions je ne gagné en fait. Mm -hmm. Les gars a une différence de vision. un qui qui est qui qui qui un un a. est que qui est un peu mais tu constates qu'en en fait, Bogné si est fini dans un éveil de conscience parce que tu vois ton pays de l'extérieur en fait. C'est vrai. Tu as dit que tu ce pays en fait. Par rapport à ce pays, tu as dit que tu as dit que tu n'es avec, tu baignes avec, donc tu trouves ça normal en fait. Ça ne te scandalise pas. Or que Bogné si est Sibiti après, quand Bogné est fini, en fait, ce que ton pays pèse à l'extérieur, euh, tu te poses des questions en fait. Et si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Agnitionneant déjà les donc euh, ça, ça te pousse à prendre d'autres décisions en fait. Où ajuste pour avoir des souvenirs, ils ont, ils ont peut-être parfois c'est un peu beaucoup hein, guys, c'est un peu, mais ils ont une longueur, ils ont des longueurs d'avance par rapport aux autres en fait, parce que beaucoup les filles des elles comme des corruptions en fait. Vous niez accuser quelqu'un une corruption, c'est un scandale. Euh, non parfois il y a des milliards, mais au Sénégal, on entend des gens qui avant 2012 quand ont prononcé ces tours, c'est une même phrase de milliard. Mm. Mais nous, nous, ils sont accusés dans des scandales de 90 milliards pour un pays aussi pauvre que le Sénégal, qui, représente, qui fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Mais ça ne veille rien. Mm. Or que ici ça nous scandalise en fait. Donc apparemment c'est là en fait la, la, la différence entre nous et nous. C'est peut-être que qu'on en fait est plus scandalisé sur ces questions en fait. Mais au Sénégal, nous sont beaucoup de en fait. Mais après, ce que je diaspora, dire, c'est qu'on comprenne aussi parfois. Les gens qui sont au Sénégal, ils ont leur droit de s'exprimer. Mais personne ne plus pas qu'elle est en fait. c'est ça en fait. Donc euh, plus tu as un éveil de conscience et aussi une longueur d'avance par rapport à ceux qui sont restés au pays. Oui, ouais, ça, ça, ça dépend aussi en fait. Ça dépend, ça dépend aussi. Mm -hmm. Par exemple, ils sont venus ici. Mais ils ont complètement oublié leur pays. Mais l'outil bar, l'outil du bout bar, le bar c'est mesurons-moi. Mais qui amenaient dans Sénégal, le gagnent au Sénégal, mais ils n'ont toujours, toujours pas oublié leur pays. En fait, ils pensent toujours à leur pays. Parce que si on a une ouate de l'âge, fait qu'au final on doit sa gamme. Amg, t'as un bon système de santé, t'as bon. Si vous amenez ça au Sénégal, si au Sénégal, si vous mais à travers le mais, on mais on, je sais pas, on, en tout cas, on vit mieux. On vit mais pas pour guerre. Tu ne penses pas que nous sommes au Sénégal, dans les pays sous-développés. So mm fini. -hmm. Mais tu nous excuse-moi, mm -hmm. nous, dit, nous plus tôt. L'OL non, le à quoi Parce que des fois aussi tu vois des maltraitances qui sont injustifiées. Comme la non tu penses que tu es réellement Amnafi Non, exact. en fait, je reviens juste à un truc, en fait, c'est par rapport à nos, à nos dirigeants et à la manière dont on dirige nos pays. Parce qu'aujourd'hui, pour un pays comme la France, la plupart de ces entreprises et de ces ressources viennent, en Afrique, viennent de l'Afrique. Or que nous, étudiants africains, quand on vient d'ici, récemment, là, on nous parle d'augmenter nos... Comment là, on nos, nos inscriptions, oui, nos, nos frais d'instruction, oui. Mais là, là, là, il n'y a aucun président africain qui a pris des positions par rapport à ça. Donc là, là, ça montre en fait le niveau d'inefficacité en fait. Mais aujourd'hui, surtout les présidents africains se sont levés par rapport à, pas les présidents, mais les ministres de l'éducation des les ministres des affaires étrangères se sont par rapport à cette question en fait. Donc le ça de Saharaï, parce que la France, en quelque sorte, on dépend de la France, mais elle dépend de nous extrêmement en fait. Donc, donna, faut, ouais, donna, donna, en fait. Donc c'est donner, donner en fait. Donc tu, tu te sens, tu vois qu'en fait, on ne pèse rien dans l'échec le... mm -hmm. des relations internationales. En fait. Donc ça, pour ça, ils font un leadership en fait. Ils font un leader qui incarne en fait un certain une charisme. Certaine Moi, c'est un gars qui se fasse respecter. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Rwanda. Mais avant c'est un petit pays, quand Paul Kagame s'est mis à renvoyer, à, renvoyer, à couper ses relations diplomatiques avec la France, tout le monde pensait qu'il allait directement vers le mur. Mais aujourd'hui on voit qu'il se verra sauter pour le pays qui parle anglais et dont, le don, dont, qui a été, dont la France a aidé pour qu'un de ses membres soit le président de la francophonie alors que ce pays parle français. Donc on voit là une marque, une marque de respect et ce gars il pèse. Aujourd'hui en fait si es rwandais, en rwandais fait, les gens ne te regardent pas de la même manière qu'on regarde un certain Sénégalais ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a un leader dans ce pays qui est ça, en fait. On ne demande pas à être dans une relation de conflictuelle avec mmh. la France, mais on veut juste on veut se faire respecter mmh. en fait. Parce que ça c'est intéressant, le fait de se faire respecter. Mmh. Ces mesures, ça touche seulement les mesures des frais d'inscription. Mmh. Ça, ça touche seulement que les pays africains, et pourtant, mmh. prenons l'exemple, c'est ces pays-là qui ont plus de relations avec la France. Mmh. Alors que c'est à nous, ça impacte. Donc euh, voilà la remise en cause en fait. C'est juste ça en fait qui pousse souvent les Sénégalais en fait, à demander plus d'équilibre dans les relations en fait parce que tous ces présidents-là en fait croient nous dit sont bêtes dans le système de la France africaine. On ne demande pas des relations conflictuelles, mais juste à être respecté. À c'est ça en fait. Merci Et puis, Sénégalais, Sénégal, il c'est pas Sénégal. Ce n'est pas une question nous, nous, d'être Non, nous nous, en fait. Mais c'est que nous sommes ici à faire nous, normalement. Parce qu'il il nous, pas question que, en fait, tous ces ministres, en fait, leurs enfants, ils sont ici en train d'étudier, en fait. Donc, quand nous, grèves dans les universités, eux, ils vont jamais le sentir, en fait, parce que leurs enfants n'étudient pas là-bas. Donc, on demande juste, en fait, que les gens et voir en fait ne que Je vais des. Et effectivement question là, dégueu, Fanny, sur le net mais je pense que c'est une question qui est tendancieuse et en principe elle ne devrait même pas se poser. Euh, elle ne devrait pas se poser Madame nous sommes en diaspora, nous ni Sénégalais, Nous ni des nous avons une image pervertie, ou aussi, a une image c'est un peu défiguré t'inquiète nous ni le que savez, est en Sénégal, exactly. Sénégal, le peuple, t'écrit nous devons nous unir autour de l'essentiel. Uh -huh. L'essentiel, ce n'est autre que par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Uh -huh. Nous avons dans la diaspora, ils sont exposés à l'expérience empirique. Uh -huh. nous, avons nouveau, nous avons vu que ils ont une prise de conscience immédiate. Nous avons vu que les nationalités, à savoir les Occidentaux. Uh -huh. Manam, tu sais mm. mm. mm. si Gis, mm. mm. qui a fait des choses. Je qui a fait des choses. Je a fait des choses. a fait des a fait des choses. a fait des choses. a fait des choses. un a des choses. un a fait des des des Afrique en général, nous avons appris pour qu'on puisse travailler dans les standards internationaux les Occidentaux, les Américains, les Azitia Tigui, qui devraient avancer Nous sommes tous là, nous sommes Quoi que l'on puisse dire, un peuple doit avoir un élan et une âme commune C'est à dire qu'en fait un peuple doit être uni autour de l'essentiel, sur des valeurs que nous devons partager. question de patriotisme, la que nous poser des questions. À mon sens, je dirais que ce sont des questions qui sont dénuées de sens. Exactement. Nous avons voté le président justement parce que nous avons beaucoup d'ethnes, beaucoup d'obéissance religieuse. Nous avons beaucoup de gens qui nous ont aidés à Madame, débrouiller. Maîtresse, ma question de la patrie d'abord. Mmh. Si vous avez la patrie d'abord, vous pouvez développer au sens fort du terme. Avant la partie quoi Ou de la partie. Effectivement, si vous avez la patrie au sens fort du terme, vous mmh. patrie. Maîtresse, vous pouvez dire beaucoup. Deux fois, il y a Magadrak, deux fois, il y a Harito, deux fois, il anando. a Sirim, deux fois, il y a Annando, deux fois, il y a Guilep. Maintenant, c'est c'est le d'abord. Le Sénégal d'abord, l'énergie est mon homme, l'homme qui est habilité à nous hisser vers les rangs de ceux qui dirigent aujourd'hui le monde. C'est un bon exemple pour le Rwanda. Non. Donc, quand vous êtes content, ils font la fierté de... Les Rwandais font la fierté de l'Afrique. Mmh. nous ce nous je dirais que des sont des, des, des, des, des, des considérations qui sont euh, superficielles. Mmh. À avis, pour nous va, euh, va, va vers, vers l'essentiel. Après c'est le moment le moment de conscience. La jeunesse je euh, madame il y une discussion mm -hmm. de se tourner autour, par exemple, de la patrie autour du patriotisme qui est aujourd'hui au Sénégal mm -hmm. as eu, Personnellement, je pense que j'ai des, des, des obligations envers mon pays j'ai des responsabilités Je c'est ma carte sur est mon cadeau et c'est ce qui si je vote le président, je vais accéder à la magistrature suprême pendant 5 ans. Donc, par exemple, sans ma carte ou bien sans mon vote, je vais avoir un vote qui est responsable, un vote qui est guidé par une lumière à la fois lumineuse mais aussi bien réfléchie. Je vais vous donner un vote qui est en train de se faire. Je vais vous donner un vote qui est en train de se faire. Je vais vous donner un vote qui est en train de se faire. Une Donc, ça m'a bien amené à moi li, voilà la. Il faut que je vous dise que vous avez un mot. Quand vous avez un accentué autour, par exemple, des questions, euh, des mots de la société mmh. ou bien des mots, par exemple, qui, euh, qui, qui, qui guettent la jeunesse sénégalaise. Elle doit être beaucoup plus, plus, plus responsable, elle doit être beaucoup plus, plus, plus consciente. Plus mature aussi. Plus mature, effectivement. Pour moi, je suis déjoué à période. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Merci. Je suis étudiant à l'Université de Montaigne. Ça fait à peine 6 mois que je suis là. Okay. tout d'abord, je suis à chaque fois à fois à Il y a une divergence entre... Je pense que c'est un peu Je je Sénégal. Euh, je je vois le comme je... Je comme de moi tout six mois Mais la de, de de, les Türkiye, normal, envers les réseaux sociaux, envers les, les, so les, les débats, lors de notre excursion au Sénégal, deux copains, japonais qui doivent changer, voilà, japonais, morgan et informer nous peut Nous pas en Sénégal, et beaucoup. deux beaucoup de ils je ne pas si les gens parce comme de Parce que le Sénégal, c'est gens qui ont politique. Mais ils ont des gens qui ont Mais des gens qui ont gens qui ont Ils ont des gens qui ont une des gens qui que bon, de des oui. les Japonais ont beaucoup des choses ont fait ont fait des choses ont fait des choses qui ont fait des choses ont non! ne sais pas si vous Parce que d'abord nous Si enfin nous nous un peu Si nous devons nous faire un peu plus, nous un un une Parce que nous nous nous oui. Oui. Ja. C'est un peu comme un Sénégal. C'est un fait. ni un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est un un un C'est pas un Même un mais nous a, il y a un grandissant une fioche, pour être fatal. La Thaïlande c'est un pays, c'est un peuple qui est uni et indivisible. Il faut juste retenir en tête que la diaspora c'est le père de famille qui a laissé ses enfants ou bien même la mère de famille qui a laissé ses enfants ou bien son mari pendant cinq années ou pendant plusieurs années justement pour rechercher un avenir meilleur. Pour non seulement pour Sénégal mais pour famille. La diaspora c'est le jeune étudiant qui a laissé aussi ses parents, ses frères et soeurs pour venir Europe à l'Europe, Amérique ou tout ce que tu veux dans les autres pays de la sous-région justement pour un avenir meilleur. Donc, c'est aussi la personne qui réinvestit vers son pays. son pays. pour la personne qui réinvestit la personne qui réinvestit vers son C'est la C'est la personne la personne qui réinvestit vers son pays. la personne qui réinvestit vers son la personne qui réinvestit vers son pays. C'est la personne qui réinvestit vers son pays. C'est la son C'est la personne qui réinvestit la élection, ou élection. qui sait, est qui qui conviction on doit élire un président qui base ou programme mais pas parce qu'il y a une pas parce qu'il a religion, religion non non non, ça c'est des idées superficielles et en plus c'est des futilités élire qui sait, est qui veut, capable de le développer pour tout pour aujourd'hui on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo